Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pépette pour ce nouveau tuto cuisine en mus aujourd'hui, les œufs sont de retour au supermarché et nous en avons acheté 30. Grâce à cela, nous allons pouvoir faire le gâteau au yaourt. Et oui, grâce à ce gâteau au yaourt, fini les allers-retours chez le boulanger, fini la baguette, fini la baguette qui devient dure. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant. Je vous montre avec une part de ce gâteau au yaourt le matin au petit-déjeuner, vous êtes bien jusqu'à midi et ce pour toute la semaine. Alors, en effet, en fonction de si vous êtes en confinement, seul ou avec une smala, il ne vous durera pas le même nombre de temps. Mais enfin, maintenant, le gâteau yaourt, on va vous expliquer. On fait préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante c'est parfait. On fait le tout petit rond, on fait le boogie boogie, on fait le tour de soi-même et on va commencer. On prend trois pots de yaourt, nature et velouté, on verse le tout dans le plat. Les pots on ne jette surtout pas, ils vont servir de deux heures. On fait le boogie boogie et on passe à la suite, on prend... 4 pots de farine et puis 3 pots de sucre On verse le tout dans le plat, on fait le tout petit rond On fait le boogie boogie, on fait le tour de soi-même Et on va en avant, on prend trois jolis œufs, un demi-pot d'huile végétale, on verse le tout dans le plat On fait de tout petits rond, on fait le boogie boogie On fait le tour de soi-même Et on passe à la suite, un sachet demi de levure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 Gâteau châtaigne, deux de bout de farine normale, de bout de farine de châtaigne, ça fait 50-50, le reste ça reste pareil, on fait le boogie boogie et on se régalera, le gâteau choco banane, on coupe des bouts de banane. on fait fondre du chocolat, on verse le tout dans le plat, on met en bien le tout, on fait du boogie boogie et on se pète le bide, ou le gâteau marbré. On fait fondre du chocolat, on verse le tout dans le plat. On fait du boogie-boogie, le tout avec un fouet, mais sans que ça soit homogène. Et le tour est joué, vous mettez ce que vous voulez dans votre gâteau yaourt. C'est votre créativité qui dressera le portrait de votre petit déjeuner en faisant du boogie-boogie. Et vous serez parfait pour la journée.